Vous êtes à Toulouse, vous entrez dans une boulangerie et là, vous demandez un pain au chocolat. Le boulanger vous regarde et vous répond, voilà votre chocolatine, monsieur, en éroquence. Même scène, mais Strasbourg, cette fois vous avez bien compris la leçon, puis vous entrez dans un pas décidé dans la boulangerie et puis vous commandez une chocolatine. Et cette fois-ci, le boulanger vous répond, voilà votre pain au chocolat, monsieur, en éroquence. Vous êtes perdu. Alors non, ma thèse ne porte pas sur la chocolatine, le pain au chocolat ou le petit pain, mais sur la variation linguistique qu'on connaît bien dans des langues très étudiées comme le français ou l'anglais et très mal dans les restes des langues. En fait, sur les 7000 langues parlées dans le monde, plus de la moitié ne sont pas documentées et en moyenne une langue disparaît toutes les deux semaines. Moi, je m'intéresse à la yapaneco une langue indigène que vous n'avez pas pu prendre au bac puisqu'elle n'est parlée que par huit personnes âgées dans le sud du Mexique. Je me suis plongé pendant cinq ans dans la vie de ces personnes avec qui j'ai partagé beaucoup de moments dans la chaleur humide du Sud-Mexique. Cette immersion m'a permis d'observer, de remplir trois carnets de notes du terrain, d'enregistrer 60 heures de conversations, des discussions, des récits de vie, des contes et des histoires traditionnelles. À partir de cette masse de données, j'ai constaté que la variation persiste, même dans les langues sur les points de disparaître, et même quand elles sont parlées par très peu de personnes. Mais pourquoi la taille réduite d'un réseau de personnes parlant une langue a un effet direct sur celle-ci. Les personnes sont moins contraintes de faire des efforts de communication, de formulation, Elles n'ont pas besoin de faire des distinctions sociales. Entre elles, elles parlent très simplement sans chichi. C'est comme si vous ne parliez qu'avec vos cinq meilleurs amis pendant des années. Après un certain temps, vous diriez chocolatine, pain au chocolat, voire pain chocolatine, et ça ne poserait aucun problème à personne. Si vous faites des enfants, ils vont sélectionner une variante, voire deux, et ils vont les propager dans les générations futures. Si vous ne faites pas d'enfants, toutes les variantes restent, et c'est ce qui arrive avec la Japan Echo. Sans ces précieux témoignages des langues en danger, on passerait à côté de ces explications sur les variations. En fait, l'enjeu est bien plus grand. Le cinéaste Federico Fellini disait que chaque langue voit le monde d'une manière différente. Alors, si ces langues disparaissent, et qu'en plus on ne les documente pas, notre capacité de voir le monde autrement diminue. C'est une partie de notre histoire commune et du patrimoine de notre humanité qui s'évanouit. C'est notre conception du langage humain ainsi que du monde qui s'appauvrit. Alors, chocolatine, panneau chocolat, chacun a son monde